Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment activer euh, leur, la ransomware detection sachant que cette offre est gratuite du 15 juillet 2021 jusqu'au euh, 31 janvier 2022 donc n'hésitez pas à en profiter à essayer cette option. Euh, en premier lieu, ce qu'il vous faudra faire, c'est d'aller dans la configuration licence et dans cette partie détection logiciel, euh, vous activez, vous, vous, en fait, vous, vous allez choisir le nombre de licences que vous souhaitez euh, euh, activer pour vos, vos différents clients. Une fois que ce sera fait, pour une simplicité d'administration, moi je vous conseille de régir ça sous un groupe de sites. Comme ça, vous pourrez activer sur un client A, ne pas l'activer sur un client B. Euh, donc vous aurez un meilleur contrôle et une administration plus simple. Donc je vais créer mon premier, euh, mon groupe de sites, ransomware detection on. Une fois ce groupe de sites créé, je vais pouvoir maintenant mon filtre, ransomware detection monitor, donc mon premier critère ça va être bien sûr de l'inclure dans le groupe de sites que j'ai créé précédemment, ransomware detection on, et ensuite je vais croiser ça avec euh, le fait euh, de filtrer sur un système d'exploitation qui va être Microsoft. Le, le ransomware detection euh, ne fonctionne pas sur euh, Mac ou Linux. Voilà, donc j'ai suffisamment de critères pour pouvoir euh, cibler euh, mon, mes types de machines et mes clients. Ensuite, n'oubliez surtout pas de partager ce filtre-là au moins avec vos administrateurs hein, pour ne pas être le seul à pouvoir visualiser le, ce, le filtre qu'on est en train de construire. J'enregistre ce filtre, et puis maintenant très simplement je vais aller dans les politiques, Surveillance, et je vais créer une politique Ransomware Detection. Donc c'est bien sûr de type Surveillance, je vais me rajouter un moniteur de type rançongiciel. Donc vous avez plusieurs options sur ce type de moniteur. Donc, la première, c'est savoir où est-ce que vous allez l'appliquer. Donc bon, la plupart du temps, vous allez le, vouloir l'appliquer sur n'importe lequel des lecteurs locaux. Mais après, vous pouvez euh, très bien filtrer euh, sur certains euh, chemins supplémentaires euh, à votre guise et faire plusieurs politiques hein, si, vous, si vous le souhaitez. Ensuite, si vous avez euh, donc, des exclusions euh, un petit peu trop sensibles, si vous avez du, du faux positif, vous pourrez rajouter des extensions que, qui seront à exclure lors des analyses. Et puis décider de la priorité. Donc là, c'est une priorité élevée. En réponse, on a deux options qui sont assez sympathiques. La première qui est d'isoler le dispositif du réseau. Donc... Euh, vous faites tomber la couche réseau de la machine euh, qui a détecté quelque chose, mais vous garderez quand même la connexion avec, euh, entre le RMM et la machine. Donc vous pourrez la traiter, prendre la main à distance et peut-être euh, fixer le, le problème. Ensuite, je vous montrerai, il y a un script qui permet de faire remonter cette couche réseau. Deuxième option, vous pouvez aussi tenter d'arrêter le processus suspecté d'être en action. Euh, et puis bon, les options qu'on connaît déjà sur euh, toutes les réponses des, des moniteurs. Donc là, je vais créer un ticket dans mon PSA. Et puis voilà, si j'avais euh, si une adresse générique pour envoyer un email sur des euh, priorités maximum au sein de ma production, euh, je pourrais très bien rajouter en plus un email du ticket. Et je rajoute mon moniteur. Ensuite, donc, le mode de ciblage, on l'a conçu précédemment via un filtre personnalisé le sélectionne, et mon moniteur est prêt à être déployé. Donc, je vais vous montrer aussi donc, le petit script. Il s'appelle Revert Device Isolation. Donc, vous importez ce petit script-là, et puis si vous avez besoin de faire remonter la couche réseau suite à une attaque en somewhere, vous exécutez euh, ce script sur la machine concernée. Dernière petite option aussi, euh, je peux très bien me rajouter dans mon dashboard orienté monitoring quelque chose qui va me faire de la détection euh, ransomware. Donc là je peux choisir ce widget alerte par catégorie, je le rajoute, il est ici. Et ensuite dans ses paramètres, je vais pouvoir décocher tout ça et ne garder que le ransomware detection. J'enregistre. Et je renomme mon petit widget. Voilà. Voilà, vous savez tout sur le ransomware detection. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir.